Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors cette fois c'est méthode de français de la classe de CO1, deuxième année primaire. Je vous présente l'arbre au mot. Alors dans cette vidéo, je vous propose une activité vraiment très intéressante de d'activité de langue. Il s'agit de congésion. C'est vraiment facile. Allez, les enfants, prenez l'arbre au mot Méthode de français pour la classe de c 1 et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. D'accord Jusqu'à la fin. D'accord Allons-y. Bonjour les enfants. Allons-y. On va. Faire quelques exercices d'entraînement, cette fois, pour bien comprendre la leçon. Alors, elle nous demande tout simplement de recopier, puis relier chaque pronom au nom ou groupe de mots qu'il peut remplacer. Hmm, par exemple, je. Euh, euh, je c'est moi. Moi, je m'appelle. Tout simplement. Il, euh, il, il, il. C'est-à-dire... Euh, oui, c'est le you-you. Tu, tu, tu, euh, je, tu, je, tu. Ah, c'est toi. Je, c'est moi. Tu, c'est toi. Mm -hmm. Elle, elle, c'est féminin. Mm, ça veut dire la carte. Puisque la carte, c'est féminin. Ah. Oh. Ok, ok, ok, ok. Revenir voilà voilà voilà voilà voilà alors elle c'est la carte nous nous nous nous, nous. Hum, les deux garçons non farid et toi non les femmes non nico et moi parce qu'il y a ici moi nico et moi c'est à dire nous nico et moi nico et moi c'est à dire nous il avec s, ça veut dire il, il, il. Et les deux garçons, puisque ce c'est pluriel. Elle, ça veut dire les femmes. Vous, ça veut dire Farid et toi. Farid et toi. Alors je, c'est moi. Il, c'est le yoyo. -yo. Tu, c'est toi. Elle, c'est la carte. Nous, c'est Nico, Nico et moi. Il avec elle c'est les deux garçons, euh, elle c'est les femmes, vous c'est Farid et toi. C'est très bien. On continue. Alors on continue mes chers élèves. Recopiez les phrases et souligne les pronoms. Alors je vais tout simplement recopier les phrases. Les cartes c'est fini et ne sont plus à la mode. Nous jouons maintenant avec des yo Hier j'ai acheté un Babel. Tu verras. C'est le plus rapide, à Adifaride. Alors, je recopie les phrases et je vais souligner les pronoms. Alors, je vois ici L, apostrophe. C'est un pronom. Ah, on n'oublie pas S apostrophe, c'est apostrophe. Hein? C'est un pronom indéfini. D'accord Alors, on continue. Nous jouons nous. J'ai acheté un babel, tu verras, tu, tu, tu, tu verras, c'est la plus belle, c'est le plus rapide à divarite. Alors, on a ici C, L avec S c'est un pronom, nous c'est un pronom, j'apostrophe c'est un pronom, tu c'est un pronom aussi. Alors les cartes, c'est fini et ils ne sont plus à la mode. Nous jouons maintenant avec des yo-yo. Hier, j'ai acheté un Babel. Tu vois, c'est le plus rapide à Farid. Alors recopiez les phrases en remplaçant les groupes du nom en gras par des pronoms. Euh, c'est à vous de chercher. On dit mon père n'a rien voulu. Je veux donc bien sûr cet exemple. Mon père n'a rien voulu. Alors mon père, puisque c'est un, un nom masculin, je peux remplacer par il. Il n'a rien voulu savoir. Ah, la même chose pour ma mère, la même chose pour Nico et toi. Écrit qui est désigné par le pronom personnel en gras. Par exemple, maman, je voudrais que tu m'achètes à Yo-Yo, dit Nico. Alors, qui parle ici, c'est Nico. Alors, Nico, c'est je. Alors, Nico, c'est je. Maman, je, je, je voudrais que tu, tu, ça veut dire maman. D'accord voilà, vous avez compris Alors, euh, Nico, c'est « Je »,« Je voudrais que tu »,« Tu », c'est « Maman »,« Tu m'achètes un yoyo ». Dis Nico, « Maman, je voudrais que tu m'achètes un yoyo ». Alors, on continue, tu « de, tu, euh, tu devras attendre ton anniversaire répond « Tu devras attendre ton anniversaire répond réponds-t-elle. « Elle, Elle », c'est-à-dire la maman. » Et tu, c'est-à-dire Nico, tu devras attendre ton anniversaire. Nico, réponds maman, ta mère et moi nous sommes d'accord. Ta mère et moi nous sommes d'accord, ajoute son père. Alors nous veut dire toi, ta mère, ta mère et moi. Ta mère et moi, ça veut dire son père. Ta mère et moi nous sommes, d'accord. Euh, vous êtes sûr, Ayuouu ne coûte pas cher. Vous êtes sûr, Ayuouu ne coûte pas cher. Vous, vous, vous, vous êtes sûr. Ça veut dire la mère et le père. Vous êtes sûr, Ayuouu ne coûte pas cher. Vous êtes sûr, Ayuouu ne coûte pas cher. Vous ça veut dire la mère et son père. Où là, sa mère et son père. Bon, c'est ça. Alors, on va faire un cours de conjugaison. Vous avez bien compris maintenant les pronoms personnels. Sujet, ça veut dire je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Sans oublier, bien sûr, on. D'accord Il y a un autre pronom indéfini, c'est C. Est, c est, on dit C'est fini, C'est fini. On continue maintenant avec le cours. Re Bonjour les enfants. raison, c'est facile. Là, on va aussi le titre, c'est les pronoms personnels de congérezons. Ça veut dire je, tu, il, nous, vous, il avec s, elle, elle avec s. Alors tout d'abord, j'observe et je découvre. Je lis les phrases ci-dessous. Alors il y a ici quatre phrases. Allons-y. Nadia. Aime le théâtre car il joue dans une troupe d'enfants. Karim préfère les jeux de société il est très fort. au qui est -ce. Mon frère et moi allons au cinéma, nous avons choisi un bon film. Les filles jouent au football et elles sont fortes. Alors, dans la phrase 1 Qui aime le théâtre et qui joue dans une troupe d'enfants dans la phrase 1, ça veut dire Nadia aime le théâtre car elle joue dans une troupe d'enfants. Qui aime le théâtre C'est Nadia. Et qui joue dans une troupe d'enfants C'est bien sûr Nadia. Alors le petit mot « elle », c'est un pronom personnel bien sûr, On remplace un nom. Lequel Alors « elle » remplace un nom propre, c'est-à-dire un nom de personne. Il s'agit de Nadia. C'est Nadia qui aime le théâtre. C'est Nadia qui aime le théâtre car elle joue dans une troupe d'enfants. Elle remplace Nadia. Elle, c'est un pronom personnel, remplace un nom propre, c'est Nadia. C'est le sujet ici. Alors, on continue. Dans la phrase 2, Karim préfère les jeux de société et il est très fort au est-ce. Quel nom remplace le petit mot il hmm, C'est Karim. Karim et Nadia, ce sont des noms propres. D'accord. Alors, ces petits mots sont des pronoms personnels. Ces petits mots sont des pronoms personnels. Nous remplace mon frère et moi. Elle, avec S, remplace les filles. Vous avez compris Alors, complète les phrases. Dans la phrase 3, nous remplace. Oui, c'est très bien, mon frère et moi. Dans la phrase 4, elle remplace. Oui, les filles. Redis la phrase 4 en remplaçant les filles par les garçons. Mmh, D'accord On dit les garçons jouent au football. Et ils avec S. Et ce c'est pas elle avec S. Et ils sont forts. Et ils sont forts. Alors, les garçons, puisqu'ils sont masculins, c'est un nom masculin singulier, je peux remplacer. Euh, masculin pluriel. pardon, je peux remplacer par ils avec S. Euh, expliquer avec tes mots ce qu'est un pronom personnel bon un pronom personnel c'est un petit mot qu'on peut remplacer un autre nom voilà pour éviter la répétition pour éviter la répétition alors c'est tout pour le mot merci à la prochaine